Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode euh, de Agar.io. Donc euh, on continue euh, notre petit projet euh, de clone d'Agar.io en euh, réseau. Donc ici ce qu'on peut voir c'est que on en était arrivé là, on avait désactivé volontairement ici le Food Manager parce qu'évidemment on va devoir repenser les choses pour que ça fonctionne. On peut voir ici euh, que bah, c'était bien pour du, du jeu local. Euh, on peut voir que notre player grossit, il n'y a pas de souci. Mais on doit s'occuper maintenant du Food Manager, on va devoir intervenir sur pas mal de choses. Alors la première chose, c'est qu'on va faire ça différemment. Au lieu ici d'instancier ce, ce préfab ici qu'on a rangé dans le dossier food, euh, qui est simplement une pastille, on va lui attribuer un, cri un, un script pardon, et on va se, se servir de ce script pour euh, que le, le, la, la, la, la pièce, le, le food, en fait, l'objet food récupère une couleur aléatoire plutôt que de le faire d'ici dans le food manager. Pourquoi Parce que ça va être euh, déjà moins compliqué de synchroniser ces couleurs au niveau du réseau si on laisse ça comme ça, ça va être un peu plus compliqué donc on va devoir aussi revenir sur le script de Food Manager j'ai déjà mis quelques commentaires ici pour qu'on voit ça ensemble mais euh, on va devoir ici au niveau de l'awake, euh, on attribuait les couleurs dans le précédent script on va devoir modifier pas mal de choses, donc ce que je vous propose c'est de créer un nouveau script ici euh, et on va s'occuper en fait de lier ce script à notre prefab food qui va être comme ça, euh, la couleur va être instanciée euh, va être générée automatiquement lorsque il va être spawné au niveau du réseau euh, sur la scène alors euh, l'inconvénient euh, c'est beaucoup plus facile à gérer parce que là on ne gère pas du tout la couleur, l'inconvénient c'est que effectivement vous risquez d'avoir pas les mêmes couleurs de pastilles sur les clients mais ça c'est pas très gênant dans un gario normalement vous ne voyez pas votre écran et les couleurs ne sont pas très significatives donc du coup qu'il soit bleu rouge ou jaune c'est peu importe principal c'est qu'elle soit au bon endroit donc on va créer un nouveau script et on va l'appeler euh, food color par exemple euh, et on va attribuer ce food color ici à notre script donc on peut voir ici, bon, j'ai quelque chose qui traîne donc je vais l'enlever, je vais le glisser là et là on va aller tout de suite maintenant modifier euh, alors on va faire oui, tac, voilà on va aller modifier tout de suite ce script donc comme je vous l'ai dit, on va redéfinir ici le tableau de couleurs donc on va copier ça et on va le coller dans le nouveau script donc peu importe, on va le mettre ici on va, au niveau de l'awake, bah de nouveau renseigner ici ce qu'on avait fait dans le Food Manager. D'ailleurs, je vais pouvoir maintenant supprimer ça. Euh, et on va pouvoir ici, au niveau de l'awake, récupérer cette partie de code. Donc, je vais copier et je la supprime. Et euh, on va pouvoir tout simplement ici renseigner notre tableau de couleurs là. Voilà, donc je décommande, c'est rlk, u. Voilà, donc j'ai ici euh, le même code qu'on avait précédemment. Et la différence, c'est qu'ici au niveau du start, on va générer euh, une couleur aléatoire sur notre préfab. Donc ici, si je vais faire un get component. Le composant s'appelle renderer. Le matériel, ensuite... Et le « color », voilà. Ce qui va me permettre ici bah, d'aller chercher maintenant de façon aléatoire. Donc, le tableau s'appelle « colors ». Je vais passer ici en index un « random.range ». Et on va choisir entre 0 et 3 pour avoir une couleur aléatoire. Euh, et voilà. Donc ça, ça va me permettre tout simplement, ce petit script, de ne pas devoir gérer la synchronisation des couleurs au niveau du réseau. Elles vont être gérées automatiquement sur le, le client. Et encore une fois, vous allez avoir des couleurs différentes au niveau des points. Mais je ne pense pas que ce soit très gênant au niveau ici du clone. Donc euh, ça, c'est fait. On va retourner au niveau d'Unity. Donc, on a bien ici maintenant le script qui est bien là. Et ce qu'on va faire au niveau euh, de notre Network Manager, on va devoir l'instancier par le réseau. Donc ici, on va devoir euh, enregistrer ce, ce spawnable préfab, tout simplement. Donc, je vais faire un petit plus. Et ici, euh, ben bah, on va essayer de glisser notre euh, Food. Mais ça ne fonctionne pas, tout simplement. Parce qu'ici, il faudra lui ajouter maintenant un Network Identity. Voilà. Euh, et euh, on va laisser ça comme ça dans l'immédiat on reviendra plus tard ensuite donc si je vais au niveau du Network Manager je dois pouvoir maintenant glisser ici mon préfab, voilà, il n'y a pas de souci. on va pouvoir maintenant le spawner euh, et on va voir comment maintenant on peut faire, d'ailleurs on pouvait voir que la console me donnait ce petit message en dessous en me disant qu'il n'y avait pas de Network Identity donc maintenant on va s'occuper tout de suite bah, du, du script ici euh, Food Manager qu'on va devoir bien remanier pour que ça fonctionne et on va faire ça ensemble tout de suite alors, les premières choses qu'on va modifier, je m'étais mis quelques petites Z ici pour ne pas oublier. On a une variable ici euh, sérialisée. Euh, D'accord. Donc ici, on l'avait appelé number of food. On va la placer, on va l'appeler max food parce que il est bien évident que là, on va pas faire partir au démarrage avec autant de, de food sur le terrain. Ils vont arriver aléatoirement. Au départ, il n'y en aura pas. Donc par exemple, ici, je peux choisir que bah, il y aura maximum euh, 10 food sur le sur le, la scène en même temps. On va faire ça pour le, le bien ici du, du tuto. Évidemment, pour modifier ces valeurs plus tard, donc ça c'est bon, euh, ensuite euh, on va devoir euh, modifier ici tout ça au niveau des du start, donc ici ça va plus être au niveau de wake, euh, mais on va devoir ici faire ça au niveau de on start server, donc ça va être ça, par contre on va devoir euh, faire un override, on va devoir euh, faire un public override, pardon j'ai dit over, override Ride. Alors, je vais y arriver. Voilà. Pour, en fait, tout simplement, ici... Euh, alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise On server start. Euh, alors, j'ai dû faire une erreur. OnStartServer, pardon. Je vais supprimer ça. Alors, évidemment, ici, j'ai une erreur, tout simplement, parce que je n'ai pas importé le networking. Donc, évidemment, il faudra maintenant, parce qu'on n'était pas obligé de le faire au préalable. Donc, ça, c'est aussi une chose à modifier. Donc, Unity engine point euh, networking pour pouvoir utiliser ensuite euh, bah, euh, tout ce qui est méthode et fonction euh, de la partie networking d'Unity euh, et ici au lieu d'utiliser le mono évidemment c'est le maintenant network behavior on avait vu ça précédemment voilà et donc maintenant, je peux utiliser cette méthode. Donc cette méthode ici, euh, au lieu, on va vraiment le faire au, au lancement du serveur. C'est-à-dire quand une des, deux, une des instances euh, bah, prendra le host, en fait, sera le serveur. Donc là, au niveau du code, on change rien. On garde ici les mêmes euh, les mêmes dispositions. Sauf que là, on ne lance plus d'initialisation. l'initialisation. Ça va être un petit peu différent. Donc ça, je supprime aussi. J'ai modifié. On a vu ensemble. Donc maintenant, il y a pas mal de choses qu'il va falloir modifier. Si on avait fait un système avec une boucle au niveau du nombre de foot qu'on voulait, là, euh, on va le départ en fait euh, instancier des foods. donc ce qu'on va faire on va utiliser la méthode start alors je sais pas si elle est dedans Donc, tout va bien il n'y a plus rien donc cette ici euh, cette méthode elle peut être supprimée donc la première chose qu'on va faire c'est au niveau du start donc void start Ici, euh, on va aller appeler euh, une commande qui s'appelle generate food, qui existe déjà, mais on va devoir faire une commande, c'est-à-dire que on va devoir passer une commande au serveur. C'est le serveur qui va devoir faire ça. Donc, on va tout simplement ici euh, bah, l'appeler cmd parce qu'elle doit être préfixée de cmd. Vous avez bien vu. Et on va l'appeler ici cmd generate food. Voilà au niveau du démarrage. Maintenant, cette, euh, cette méthode est appelée au niveau du serveur. Donc on va devoir mettre un attribut commande pour que ça fonctionne. Donc au niveau ici de ça, euh, ce qu'on va faire, on va euh, bah, tout simplement maintenant créer. Alors ça va être un peu différent. Je vais d'ailleurs pas faire ça comme ça. Euh, je vais faire un copier-coller. Voilà, pour gagner du temps. On va faire ici, euh, on va lancer en fait la méthode en dessous. Qui s'appelle ici pour le moment CMD Generate Food, mais on va faire CMD, on va la mettre Generate One Food, une Food, parce qu'en fait on va générer un point à la fois et de façon répétée. Donc là, euh, c'est ce qu'on va faire au niveau euh, du serveur, mais on va devoir invoquer euh, cette méthode. On va faire un Invoke Repetiting pour que ça euh, se répète tout le temps au niveau du serveur. Donc évidemment, celle-ci devrait être aussi euh, passée en commande préfixé de commande euh, et voilà donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est un invoke euh, invoke repeating pardon pas invoke tout court sinon on va être dans des problèmes voilà et on va passer entre parent entre euh, Code, pardon, double cote, la euh, commande qu'on veut lancer, donc c'est celle-ci, je vais faire un copier-coller histoire d'éviter les fautes de frappe, euh, et ensuite et eh ben on va mar devoir marquer ici euh, le, les deux paramètres, time et le repeat rate, donc 0 float parce qu'on veut que ce soit dès le départ, et par contre je vais mettre 0.1 float pour le temps de répétition tout simplement donc ici, bah, vous avez bien compris la manœuvre, au niveau du démarrage je lance une commande au niveau du serveur et je mets ici euh, ça, donc ça on voit ici ça va relancer cette méthode tous les 0, une flotte. Maintenant, on va devoir ici tout simplement modifier certaines choses. Donc là, on déterminait la position. Donc ça, c'est toujours bon. On n'a rien à modifier. Euh, par contre, ici, instantiate food, pose quaternion, entity, ça, c'est toujours bon. Par contre, euh, maintenant, on va devoir la spawner et on ne gère plus du tout ici cette couleur. Donc ce qu'on va faire, on va faire ici un network. Euh, network Spawn pour spawner un objet au niveau du serveur, et là, entre parenthèses, on va passer bah, l'objet geo qu'on vient de créer au-dessus, enfin, euh, l'objet geo ici, qui, qui, qui est en fait notre préfab qu'on vient d'instancier ici. Donc j'instancie ici au niveau, euh, j'instancie ce, cet objet euh, geo, et ici je le fais au niveau du serveur. Donc, euh, ça, ça devrait euh, déjà euh, fonctionner. Par contre, on va ajouter une autre fonctionnalité euh, parce que... Alors, comment peut-on faire ça On va au niveau euh, de l'update, voilà, on va devoir modifier quand même certaines choses. Alors, on va utiliser le la méthode « update », donc « void update ». Et ici, on va en fait déterminer euh, si euh, on a ici utilisé. Tout simplement le max food. Donc comment je fais maintenant si je ne veux plus, euh, je veux qu'il n'y ait que maximum 10 food sur euh, sur le la scène. Ici dans ce cas-là, ça va toujours en mettre. Il y a, il y a, ça va être un problème si on laisse le jeu comme ça et qu'on ne bouge pas. On va avoir plein de pastilles à l'écran. Donc on va euh, maintenant se servir tout simplement de la condition et on va tester si on est le serveur. Donc if is serveur, Donc si je suis le serveur, qu'est-ce que je fais alors, euh, on va aussi se servir... Maintenant, on voudrait savoir si on peut générer euh, autant de food. Donc, pour ça, on va créer tout simplement une, une fonction qui va nous renvoyer euh, vrai ou faux. Donc, elle va être de type boolean. On va l'appeler, euh, par exemple, can generate... Oh, pardon. Can gene, generate... Alors, je vais y arriver. Euh, can generate food. Entre en paramètres, on va passer int value. Euh, et donc, cette fonction, comment elle va fonctionner bah, On va tout simplement ici euh, créer un tableau de GameObject. On va l'appeler nbfood. Et on va dire que c'est égal à quoi À GameObject.find. Euh, objects with tag Donc tous les objets avec un tag Et le tag bah, ça va être food Rappelez-vous, et on va vérifier qu'on l'a fait Parce que pour moi ça date un petit peu, je reviens sur ce code Mais euh, normalement nos food sont tagués food Donc on va euh, avoir un tableau avec un retour Et là du coup on va faire une condition On va dire si if nb.food nb.foot, pardon, euh, length, c'est-à-dire la longueur du tableau, est plus petit que value. Value, c'est le paramètre qu'on va passer à notre fonction, donc en l'occurrence ici, par exemple, 10. Et bien, bah, tout simplement, maintenant, on va savoir si la longueur du tableau, on va retourner euh, return true. Et sinon, vous l'aurez compris, on va retourner false. Ce qui fait que je peux ou je ne peux pas à, euh, instancier ici, euh, générer une... une une food, tout simplement parce que euh, j'ai atteint la limite ici que je passe en parallèle en paramètre. pardon. Donc ça, on va retourner et on va le coder au niveau ici du serveur. Donc, if is server, si je suis serveur, je vérifie par exemple que je ne peux pas, if can generate food, donc je ne peux pas grâce au point euh, d'exclamation qui est juste devant, ça voudra dire tout simplement euh, que euh, renvoyer false, tout simplement. Je vais passer max food, voilà, en paramètre. Euh, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais Ben euh, si je ne peux pas, je vais faire un cancel invoke, ce qui va arrêter en fait l'invoke repetiting qu'on a passé ici, euh, au niveau du serveur, parce que si je suis le serveur, euh, et sinon, ben, évidemment, qu'est-ce que je fais Hop Et eh ben je fais un invoke repetiting de nouveau. Parce qu'il se peut que vous atteigniez le nombre, imaginons j'en ai 10, mais euh, à ce moment-là, si un player en mange une, eh bien, je vais pouvoir remettre une dixième pastille. Donc ça va limiter en fait cette chose ici, ça va nous permettre de limiter tout simplement le nombre de pastilles euh, sur euh, la scène. Alors on va aller tester ça maintenant au niveau du Nitty. Euh, donc, du coup, je vais ici euh, réactiver mon objet « Food Manager euh, ». Par contre, je vois que « Number of Food » n'a pas changé. Donc, je vais aller au niveau pardon, des scripts, mettre à jour tout ça. J'espère que je n'ai pas de soucis de mise à jour au niveau. Non, ça compile, c'est bon. Et on devra avoir le changement. Voilà. Donc, « Multi-Object Editing Not Supported Alors, -ce ». Alors, qu'est-ce que j'ai fait Voilà. Euh, donc, euh, ici, bah, si on teste ça, euh, on va d'abord vérifier quand même. Donc, au niveau du food, on les a bien tagués food. Donc, je vais faire un test. Je vais lancer ici une session locale et on va tester ça tout de suite. Donc, on peut voir euh, que j'ai une erreur. Alors, c'est parfait. Note référence to the book. If is server. Alors, on va tester ça. On va aller voir tout de suite pourquoi j'ai ce problème. Alors on peut voir déjà au niveau de la console que j'ai ici euh, no network on this object. Donc s'en va parler du coup euh, du, du, du, du, du, du, du, du, du food manager je suppose donc je vais ici lui mettre lui mettre pardon un network identity on va relancer pour voir ce qui se passe. Ah, voilà. Et là, ça fonctionne. J'avais simplement oublié le Network Identity. Donc là, on peut voir au niveau de la, vous pouvez voir à gauche que j'ai pas, euh, j'ai que 10, en fait, points. Alors évidemment, euh, ce qui serait mieux, c'est de le passer ici, par exemple, à deux points. Comme ça, on verra beaucoup mieux. Donc je lance ici le host. Et on peut voir que j'ai bien deux points. Je vais aller manger le point du bas, ici. Tac. Et on peut voir que j'en ai un nouveau qui apparaît. Donc ça permet vraiment de limiter, comme vous pouvez le voir, au niveau euh, du réseau. Maintenant, on va aller voir, euh, comment ça se comporte en, euh, je dirais ici, euh, avec une autre instance. Donc, je vais faire un CTRLB pour faire un build, build and run, euh, build, pardon, build and run. Je vais essayer de m'améliorer ma prononciation en anglais, j'ai souvent des remarques là-dessus, et vous avez amplement raison, je dis toujours build et c'est build. Donc, c'est parti, on va tester ça et on va voir les soucis qu'on va encore avoir, parce qu'évidemment, il y a toujours des soucis. Donc, ici, j'ai bien mes deux, mon, mon host, on va dire, et je vais ici lancer le client voilà, donc j'ai bien ici euh, mon host qui est là-haut, euh, et on voit, alors je vais aller voir déjà si tout se passe bien, il est bien là, voilà, donc lui on va le laisser aller où il veut, euh, et je vais récupérer ma deuxième instance si je la trouve, elle est ici, voilà, donc on va aller voir si on a bien ici nos points, voilà, donc on devrait trouver notre premier point ici dans le bas, il est bien là, et ici on va voir d'ailleurs euh, donc eux ils ont la bonne euh, bah, apparemment j'ai de la chance ils ont la bonne couleur mais bon on peut voir ici que j'ai le point rouge vous voyez lui il est vert alors que normalement il est rouge sur l'autre instance comme vous pouvez le voir à gauche ici je suis dans mon, mon client ici qui a été compilé donc en tout cas ça fonctionne il n'y a pas de souci. on a bien ça alors il y a euh, par, par enfin, voilà le système est en place maintenant on va pouvoir manger les points alors je vais justement aller manger ici euh, ce point qu'on peut voir là voilà et maintenant je vais vérifier que tout fonctionne bien au niveau de l'autre il n'est plus là voilà, et on va aller essayer de voir maintenant où sont les autres points. Ils sont en bas à droite, donc on va essayer de diriger les deux en même temps. C'est pas évident, comme vous pouvez le voir. Donc je vais descendre ici dans le bas. Et essayer de le laisser, voilà, il est bien là. Et lui, si on l'avance par là, alors c'est pas évident. Hop, euh, ça va être compliqué. Je vais les mettre par là, voilà, et lui là. Voilà. Donc on peut voir qu'on a bien notre point qui est là. Et je le ramasse, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Alors maintenant, il euh, y a autre chose à voir, c'est si je grossis toujours. Donc pour ça, évidemment, au niveau du food manager, euh, on va ici euh, bah accentuer le nombre de food, on va lui mettre 200, voilà, histoire qu'il y en ait quelques uns. Euh, je vais relancer ici, euh, bah je vais relancer mes instances parce que j'ai coupé l'autre de toute façon. Oui, donc je refais ici un build pour que euh, cette, euh, ce max food ait pris en compte. Et on va tester un petit peu pour voir maintenant si ça grossit. Ce qui n'est pas certain. Donc, je vais ici prendre mes deux instances. Voilà. Alors, on va dire que lui, c'est le host. Et je vais prendre la deuxième instance ici qui va être le client. Voilà. Donc, je vais volontairement ici aller manger des points. Alors, on peut voir que sur mon écran de gauche ici, euh, et qui est mon client, je grossis bien. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe. Et vous allez voir qu'on va avoir un petit souci au niveau, euh, bah justement, euh, de la taille, en fait, tout simplement. Alors, on peut voir qu'ici... Ah, ben bah non, il a bien pris. Tout fonctionne bien. Si je prends l'autre est-ce qu'il grossit aussi alors il ne grossit pas par contre vous pouvez voir que sur l'autre instance je vais grossir voilà je vais à côté et là, on peut voir que vous voyez que ça ne fonctionne pas. Donc sur une des deux instances, ça fonctionne, mais pas sur l'autre. Ici, je devrais avoir pratiquement la même taille si je mange encore des, des pions, des foods, euh, Et vous pouvez voir que la synchronisation se fait pas. Évidemment, c'est tout à fait normal. On va devoir modifier ça encore une fois au niveau de notre script. Mais là, ça va plus être au niveau du script food manager, mais ça va être ici au niveau du script euh, player, il me semble. Donc on va retourner tout de suite là-dedans et on va le faire dans cette vidéo. Comme ça, on aura pas mal avancé. Donc on va devoir retourner ici dans notre script, ici qui est le maintenant, le contrôleur, voilà et on va devoir euh, en fait synchroniser euh, le scale euh, de euh, nos players. Tout simplement parce que même si on a, un, on a synchronisé, euh, et si vous utilisez le composant de synchronisation de transform qu'on avait utilisé, qu'on a remplacé ici par notre propre script, vous allez avoir le même problème. C'est-à-dire qu'ici, il faut maintenant synchroniser la taille, le scale en fait des joueurs. Donc on va utiliser de nouveau une variable synchronisée. Va, C'est vraiment très similaire à ce qu'on a vu précédemment avec le sync position. Ici, on va faire un sync scale, tout simplement. Donc ce que je vais faire je vais recréer une variable synchronisée donc sync var avec l'attribut et en dessous je mets une variable privée euh, de type vecteur 3 parce que rappelez-vous euh, la synchronisation le scale se fait sur trois valeurs x y et z qui sont identiques pour nous euh, et on va appeler cette valeur sync scale alors sync avec un s minuscule pardon sync scale donc on va euh, créer ça ensuite alors on va devoir modifier alors les modifications c'est pas facile de revenir sur un code comme ça euh, mais on va euh, tout de suite vous allez voir que ça va être très simple une fois que vous aurez suivi ça donc on avait ici utilisé ici pour la position my transform, ici on va utiliser un vecteur 3 de nouveau qui va être euh, bah, qui va être myscale donc private ici euh, vecteur 3 et on va l'appeler myscale Bon, du coup, comment on va faire ça Alors, tout simplement, ici, euh, on va utiliser aussi quelques variables qu'on aura besoin. Alors, je ne sais plus, on avait fait le size start ici, donc ça, c'est bon. Comment va-t-on passer ça Alors, on va utiliser de nouveau ici on avait commencé on avait envoyé créer des commandes qui ici synchronisaient la position euh, du serveur et ici qui transmettaient la position, ben, on va faire exactement la même chose euh, mais on va tout simplement euh, ici déclarer, on va le faire on aurait pu les grouper mais on ne va pas les grouper, on va recréer une commande en fait qui va euh, envoyer transmettre euh, le scale tout simplement, donc on va faire ici une commande On va l'appeler void, euh, cmd, send, pour envoyer my scale to server, évidemment. Et en paramètre, on va passer un vecteur 3, qui va être scale received. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur bah, Ça va être assez simple. Ici, on va dire que euh, sync scale est égal à scale resaved, ce qu'on va ici passer en paramètre. Je vous rappelle que c'était une commande qui va être envoyée ici au serveur pour traiter tout simplement ça, pour synchroniser cette variable sur tous les clients. Donc, on va lui passer ce qu le vecteur 3 qu'on passe en paramètre. Donc, ça, à un moment, euh, quand est-ce qu'on va la lancer euh, on va l'utiliser plus tard. On va recréer euh, une note. Tout de suite, on va le faire tout de suite ici. Euh, on va ici créer une autre méthode qu'on va on va appeler plus haut dans le code à un moment donné. Et on va ici l'appeler transmit. On va rester vraiment sur les mêmes choses. Et là, on va l'appeler scale, évidemment, au lieu de position. Ce qu'on peut voir au-dessus, ça va être très similaire. Et qu'est-ce qu'on va faire ben, euh, Ça va tout simplement ici, on va envoyer, on va appeler ici la commande qu'on envoie au serveur. Donc, ça va être tout simplement ici. Hop, ça, on va l'appeler. Euh, et on va passer en paramètres. Euh, qu'est-ce qu'on va passer ben, On va devoir passer my euh, le, le scale actuel et on va aller le chercher parce qu'on le connaît. Donc, on va dire que c'est euh, my scale on va le définir. On va dire que c'est égal à my transform qu'on vient de créer euh, point local scale. voilà ensuite bah, on va passer ici myScale. Euh, pour tout simplement vous aurez compris la manœuvre ici c'est pour simplifier les choses en fait on va, quand on va appeler transmit scale au niveau du, euh, du player bah, ça va tout simplement enlever, envoyer ici la commande euh, ici euh, avec en paramètre my scale euh, my transform local scale c'est à dire que celle que j'ai actuellement donc, voilà comment ça va se passer euh, au niveau de ça. Donc, maintenant, on va aller au niveau des déplacements, alors qui gérait au niveau du Fixed Update, si je ne vous dis pas de bêtises, voilà. Et donc, là, on faisait un Transmit Position. Ben maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On va faire un Transmit Scale. Et ensuite, sinon... Donc là, je transmettais ma position, je reviens plus, on avait expliqué précédemment comment ça va fonctionner. Si j'étais le player, je transmets ma position, là je transmets au serveur euh, tout simplement mon scale. Et ici, sinon, si je suis pas, bah je fais le déplacement, c'est-à-dire que ce pas moi qui est en cause, donc je fais un lerp ici pour déplacer et rendre le mouvement fluide. Et ben bah, là, je vais tout simplement ici euh, dire que transform local scale parce que du coup là c'est la, la position des autres joueurs que je vais devoir, enfin le, le scale des autres joueurs je vais dire que c'est égal à la variable synchronisée 5 scale voilà et donc ce code devrait en théorie fonctionner on devrait avoir des deux côtés maintenant euh, la taille qui est euh, tout simplement euh, synchronisée au niveau du réseau donc on va faire un build si Unity veut bien alors est-ce que j'ai le focus alors, c'est un peu long, excusez-moi. Voilà, ah, voilà. Donc, on va tester ça en live. Mais normalement, on devrait avoir une taille synchronisée, un scale synchronisé au niveau de nos deux players. Et maintenant, les fous au niveau du réseau. Donc, je lance cette instance. Je lance la deuxième. Voilà. Donc, on va ici faire grossir volontairement celui-là. Bon, ça fonctionnait déjà. Alors je ne sais plus dans quel sens c'était. Ça ne fonctionnait que dans un sens, en fait. Elle n'était pas synchronisée au niveau du réseau. Mais là, si j'avance avec celui-ci... Voilà, on peut voir qu'il est gros. Maintenant, je vais m'occuper de celui-ci. Je vais le faire grossir un petit peu. On va essayer de le faire grossir même bien plus. Donc, on peut voir que les foods, ça fonctionne. Hein. Au niveau du réseau, on les mange bien. Euh, et on est bien ici. Euh, on va d'ailleurs vérifier. Voilà. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Bon, je vais retourner ici. Maintenant, on peut voir que je suis beaucoup plus gros. Alors, le deuxième, il est où Voilà, j'arrive. Et donc, on peut voir ici, voilà, que j'ai bien, ici, des deux côtés, euh, une taille synchronisée voilà, donc ça, ça fonctionne, donc on peut voir qu'au niveau du serveur, ici je vais d'ailleurs utiliser la deuxième instance client, on peut voir ici que je mange bien les pastilles, alors on n'est pas intervenu parce qu'on faisait déjà un CMD Destroy euh, au niveau du réseau pour les, les food quand on les mangeait, euh, mais voilà, donc voilà, vous avez ici bah, cette, euh, le quatrième épisode il me semble, au risque de dire une bêtise, mais on a maintenant euh, une taille synchronisée, euh, un déplacement synchronisé et euh, des food colorés qui se déposent aléatoirement au niveau euh, du réseau on peut voir d'ailleurs qu'au plus je grossis au plus j'ai de mal à me dépasser évidemment là on rentre en collision mais on peut pas se manger encore mais ça c'est des choses qu'on va implémenter à l'avenir donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu elle est un peu rapide c'est une vidéo ici on intervient sur les scripts alors encore une fois allez sur le site vous allez récupérer l'intégralité des scripts qui soient modifiés comme ça je vais les remettre à disposition vous avez jusqu'à les copier coller euh, et vous pourrez les récupérer voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît euh, pour faire continuer cette série elle est bien engagée, donc ce serait maintenant dommage de l'abandonner, euh, mais je ne pense pas que ce sera le cas, euh, et on va on a encore pas mal de choses à implémenter, mais là on a déjà quelque chose qui fonctionne bien mieux alors il y a des questions qui me sont posées euh, sur ces vidéos cette série n'est loin d'être terminée, donc je ne vais pas commencer à aller plus loin, chaque épisode traitera d'un problème, on va les, les récupérer ensemble euh, donc surtout euh, bon bah je vais pas répondre parce que sinon euh, ça ça euh, les vidéos sont là pour justement voir comment on peut faire et encore une fois ici c'est un clone d'agario on va pas non plus refaire complètement agario mais on peut voir qu'ici on a quand même quelque chose qui fonctionne il y a beaucoup de choses encore à faire donc moi je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo un petit pouce bleu un petit like sur la vidéo et si vous n'êtes pas abonné abonnez vous bye bye